C'est vrai que c'est perturbant qu'ils te disent Vous avez gagné des upgrades Ouais mais je peux pas encore les appliquer hein. C'est bizarre leur comptage hein Moi, je comprends pas. En fait quand tu mets, tu mets tu la, carte, symbole, la carte sur le même symbole Quand tu mets ta carte sur un emplacement Qui a le même symbole apparemment il coûte moins cher J'ai l'impression Et à l'inverse ça coûte plus cher Ah et on peut les mettre dans, dans les cases vides aussi D'accord mmh. ah. Okay. Si tu regardes par exemple les warframe tu vois que t'as que une place pour une Warframe en plus. Niveau tu t'as que cinq places qui te restent en plus pour acheter, etc., etc. Donc il y en a un, c'est v... donc c'est a le vaisseau rose et euh... Anaïs qui a le vaisseau oh, bleu, c'est ça Il est pas rose mon V, non il est, pas il, est rose, mon <rire> il est rouge. Il est rouge, Il est, ouais. Il, il est, il est, il est rouge pâle. Bon, faut que je bute parce que moi je suis censé être la bourrin. Non t'es censé être devant Mais Mathieu aussi vu son armure il a que moi qui suis obligé mmh. en fait de faire des A.O.E C'est à dire que je regroupe les ennemis et, les, et, les, et euh, je, je les tape ah. Ah, Là il est 22h 22 heures. Heures. Euh, Alors le truc que j'ai toujours pas compris C'est à quoi sert le clic gauche Quand tu utilises l'épée en arme principale Alors en fait tu charges, ça te permet de charger une espèce d'attaque spéciale Et comment tu ah, non, ça, la, la lances son attaque Tu fais mêler Oh Ouais après j'ai pas tout, tout compris les subtilités du jeu plus encore. Je te bon pour l'instant. Euh... Ah, ah, bonjour monsieur. Oh, bonjour monsieur. Le service d'étage. <cười> <cười> tu vas... <rire> bye bye. Et eh ben voilà. Putain mais je m'étais rattrapé en plus. Ouais je... voilà, et Anaïs elle a failli tomber dans le trou du coup elle fait un saut périlleux arrière pour pas tomber dans le trou du coup elle tombe dans le trou qui était derrière l'a a, il y a pas aimé Y'a un petit tunnel secret, il y a un petit tunnel secret, on va dans le tunnel secret Attends. Oui on va dans le tunnel secret, allez il y'a où le tunnel secret monte le tunnel secret Attends je peux tenter le... voilà Ça tire Ok Non Ah, au oh, sucre... secret Secret oui, C'est de la déco, ouais. on foutrait moi des secrets Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant, je fais surtout du tir à l'arc et très peu de corps à corps. Hein. J'aurais pas dû passer oh. par là. Wouhou, pas tombé. Ah, moi ouais, j'ai un ascenseur là où je suis. Du coup, je dois pas Ça du tout être au mon ouf endroit. J'appelle ah l'ascenseur. C'est toi pas. qui lui pars lui. toute seule aussi. Hein. Beau, vous dites, hyper, en fait. Je crois que j'ai tué un ennemi à travers toi, Anaïs. Tu m'en veux pas. Non, ça va, je ne pas l'avoir senti Et je crois que c'est des points de vie ça. Et Kayas, ferrite Tu sais que tu peux faire leur taper dessus de... pour éviter de consommer des munitions. Ah mince, j'ai plus que 6... Six... Ah oui, j'ai plus que 6 flèches moi. Dans la nuit tensionnaire. Il était devant toi Florian. Ah mais je, cherchais, je trouvais le, cherchais le bouton pour faire du corps à corps en fait. Et du coup, j'ai, je lui ai, ai tiré à bout portant. Et ils sont costauds leurs manutentionnaires. Hein. Bah ils sont niveau 15 bah, c est, c est... Oui voilà. Ah oui. Ouais combo. Mmh. Oui, y a du bronzil. En... Plus point de vie, plus point de vie, plus point de vie, plus point de vie. Mais Je galère, je galère, je galère. <rire> non. Bon, alors on m'a offert une espèce de jus de tout verdâtre. Je... Non, jus... je suis pas là. Il y a plein de gens ici. Oh putain de. Attends. Le coup d'utiliser les 1, 2, 3 pour euh... les pouvoirs spéciaux, franchement, c'est perturbant. Oh, ils ont pas aimé. Joli. Il... Il était joli. J'ai pas besoin d'approcher de toute façon. Oh. Ah, les snipers c'est des filles dans ce jeu. Ah bien. Ah oh, mais non, l'arme essayer de se dire qu'il y a moins d'ennemis qui vont venir nous filer du XP. Ah faut passer par les tuyaux Tu veux n'aille Pas les objectifs. Non, faut passer par le tuyau Oui on a 4 à gauche. Non, il y en avait 4 à gauche qui est quand même cloué sur le mur hein. job well ah. Alors oh. peux 4, oh, niveau 4, niveau 6 On a gagné des ampoules de ditonite Je sais pas quoi ça sert En gros si tu sélectionnes un mod dans, mm -hmm. dans le truc pour modder mm -hmm. euh, okay. Et que tu fais euh, fusion En fait tu peux choisir un nombre de points euh, De fusion que tu veux donner à la carte Ouais. Chaque point de fusion que tu donnes augmente de 100% l'efficacité de la carte et augmente d'un point le poids de la carte. La redirection plus 40% de bouclier. Elle pèse 4 et elle a 11 points de fusion tu peux la monter à plus 440 et 14 à la fin. Mais moi je peux pas la fusionner pour Pour la fusion 494 000 crédits. Et vous allez voir maintenant, j'ai des nouvelles mains. T'as des mains Il y a de la masse informe ici. Wouf, je me suis fait congeler. Attends, qui c'était qui là Il est où l'ennemi Attention, laser de détection. Ah ouais. Ah <rire> ah Oh putain de, Ça va vraiment me faire chier ça Ah oh, raté J'ai pas réussi à anticiper son mouvement il était trop lent J'ai perdu Oh le critique en deux temps J'essaye de trouver euh... oh oui il y a une pièce secrète ici Attends attends hein. Comment t'as fait pour y aller suis monté là ici ouais vas-y monte Oh bien T'as l'air en sale état, euh, Florian. Ça va? Oh. Wow! Joli petit combo. You bon. <coughs> bah. <coughs> Les patates, c'est bon. <rire> J'ai mis un Mathieu qui charge en 3 secondes. C'est moi qui ai du mal. Moi je regarde le bouton. C'est ça d'avoir un SSD. Eh oui. Moi aussi j'ai un SSD. Moi aussi, mais je jeu pas dessus. Bonjour. You have murdered my SMEs Mine mine Bonjour monsieur Wetchut Double shot Ah Tu tires sur un truc ou.. Bah en fait que. Euh... Non c'est ceux que j'ai collé contre le mur. Voilà. Avec un ennemi optionnel. Ce que j'adore c'est que. Le mec il voit son copain mourir il dit. Non c'est normal. <rire> Cette charcuterie. Aouh C'était ouais, quoi ça Je suis sur un truc à.. Il est 22 h <rire> 22 h une espèce de gros. Nade collé à la jambe. <rire> Et je descends les escaliers. Ouf. Bon, apparemment, il y a plus de. C'est plus sympa en haut qu'en bas. Oh oui. Oh oui, des cadeaux. J'en vrille de joie. Anaïs, ah, elle est déjà de l'autre côté. Ah oh, ouais, non, mais elle trace. <rire> hein, L'histoire, on s'en cogne. Moi, hein. L'importance d'utiliser un fusil d'assaut long porté au corps à corps. Ah d'accord. On peut essayer de les sauver, mais on a des boucliers réduits. Bon, on les sauve. Si C'est ah que ça bon. le bon, euh... Euh, Là, on n'est pas du tout au bon endroit pour les sauver. Hâte de charger. <rire> j'ai pas le temps de faire des attaques furtives. Ouais, il me l'a proposé, mais j'ai dit non. Il lance qui se balade toute seule, c'est pas par là. <rire> ah bah c'est la sortie. Ah je flule Bah. Non je brûlais. Euh le vaisseau va exploser, hein, je sais pas si vous êtes au courant hein, mais. Mais ah non bah. Il va attendre qu'on sorte pour brûler. Comme tout brûle vaisseau Il Y'a plein de gens là-bas le vaisseau colonisateur a été perdu. Je sais que c'était un hum. choix <suivre> difficile, mais, mais beaucoup plus dans le futur dépendent de votre soutien.